Yo tout le monde, c'est le Prof music Gaming et je voulais juste vous dire, et voici le dernier abonné qui s'abonne à la chaîne ou aussi qui est dedans dans les commentaires pour vous dire que c'est euh, très fun. Donc, si je lui ai répondu, puis c'est ça, donc euh, bah, bien joué que as, tu as passé dedans la vidéo, donc c'est ça, donc euh, bah, je vous abonne à toi, donc euh, ça ferait plaisir bah, si tu pourrais euh, bah, m'aider aussi, hein, tu pourrais partager les vidéos et euh, aussi tu pourrais être modérateur je euh, bah, pourrais être modératrice et être bah c'est ça je pourrais être modératrice si tout sera as... donc bah c'est ça donc bah euh,